À ce stade-là, je vous refais quand même un récap' plus global de ce qu'on a vu. On a vu quoi On a vu que pour être plus efficace pour rencontrer l'amour sur Mythique, on allait première, premièrement rendre notre profil plus authentique, plus unique et attractif. Deuxièmement, qu'on allait rendre nos rencontres ou nos démarches de rencontre, nos interactions, nos échanges plus réels, ok, et ce sans attendre la rencontre physique. Et maintenant, on va voir que les grandes clés, vraiment, pour bah, optimiser nos chances de rencontrer l'amour, de créer du lien et des souvenirs communs. Et ça, ça va vraiment, vraiment booster nos chances. Et ça va vraiment nous amener à des situations où il va pouvoir se passer quelque chose, où il va pouvoir y avoir ce feeling et cette envie de poursuivre vers autre chose. Et ça, il y a plein de fonctions sur l'appli qui vont vous permettre de le faire, ok Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est que certes, la rencontre c'est un sujet profond, sérieux, engagé sur le fond. Oui, oui, dans l'engagement qu'on souhaite avoir pour sa vie amoureuse. Pour autant, selon moi, ça doit être un sujet léger sur la forme. La forme est légère, agréable, euh, ludique et le fond est engagé et sérieux. Et ça, c'est le meilleur combo pour booster vos chances. Okay avoir envie de rencontrer, avoir envie de euh, passer plus de temps, avoir envie de construire, ça passe par je crée des liens, je crée des souvenirs, je crée des moments complices. Que ça soit en ligne ou que ça soit en face à face. Okay. Ça, pour moi, c'est la base à partir de laquelle tout va être possible. Donc, on va baisser la pression, on va lâcher les attentes et on va s'amuser ensemble. Ce n'est pas s'amuser de l'autre, c'est pas s'amuser en mode euh, je cherche un de sérieux. C'est en tout cas avoir des occasions où on vibre ensemble, où on rit ensemble, où il se passe des choses, où on joue ensemble, etc. etc. Pour moi, c'est le meilleur point de départ pour une belle histoire. Okay. Et du coup, Sondage lié à ce chapitre, la question est, te sens-tu spontané dans tes interactions et tes rencontres Ou bien, est-ce qu'il y a encore des freins, encore de je me retiens, encore de je me montre trop sérieux, etc. etc. On, verra les, on verra après. Okay Donc, on va voir dans ce chapitre que créer du lien et des souvenirs, c'est vraiment une clé très importante. Et tout d'abord, il faut bien comprendre que pour optimiser ses chances de rencontrer l'amour, ça passe par optimiser ses chances de rencontre et optimiser ses opportunités d'interaction et, de, et de, pour faire connaissance. C'est dans « je fais connaissance » que la suite va être possible, évidemment. Et c'est à partir de « je fais connaissance »,« je commence à, à rencontrer des personnes » que va pouvoir se produire la rencontre. C'est à partir de cette matière-là que va pouvoir se produire la rencontre. Donc, pour cela, je vous propose vraiment de participer à toutes les opportunités que vous propose l'appli pour faire ces rencontres, pour interagir ensemble, pour créer des choses ensemble. Et je voulais justement vous parler des Let's Talk. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Let's Talk. Mettez-moi un petit cœur si vous en avez entendu parler, si vous avez déjà participé. Voilà. Qu'est-ce que c'est Ce sont des salles que vous allez avoir sur l'appli, que vous allez pouvoir rejoindre, qui sont ouvertes à tout moment et qui vont être euh, catégorisées par thème. Il des salles en fonction des tranches d'âge, il va y avoir en fonction des, des lieux d'habitation, de la localisation, de certains centres d'intérêt. Donc, il y a pas mal de salles comme ça où vous allez pouvoir euh, aller. Vous pouvez participer à plusieurs, d'ailleurs. Vous allez pouvoir euh, les découvrir. Et dans ces salles-là, bah, il y aura d'autres personnes qui seront là. Donc, ça va permettre, sur un groupe plus restreint, effectivement, de pouvoir commencer à échanger, à partager, euh, encore une fois, en fonction de ce qui vous, vous lit sur ces, euh, ces salles-là. Vous avez l'option les plus timides, de fermer le micro, de fermer la caméra. Moi, je vous en encourage évidemment à ouvrir le micro, à ouvrir la caméra, parce que rencontrer quelqu'un, c'est le rencontrer, c'est lui parler, c'est se montrer, comme on l'a vu précédemment sur le profil. Donc, ça va être pour moi important, effectivement, d'activer, mais sachez qu'au début, la première fois, par exemple, si vous n'osez pas, voilà, vous avez cette possibilité-là. Et vous allez avoir accès au profil des autres membres présents dans la salle. Donc, il se passe quelque chose avec quelqu'un, vous allez pouvoir, effectivement, euh, Contacter la personne. Donc ça, ça s'appelle Let's Talk et je vous encourage à participer à ça. C'est vraiment des, des moyens d'interagir de manière assez, euh, assez sympa. La deuxième chose, c'est de comprendre que la rencontre, ou notre approche de la rencontre, doit être ludique, légère, spontanée. Comme je vous disais tout à l'heure, le chemin, il n'est pas là pour se mettre la pression, ou s'embêter, ou s'ennuyer, ou, ou, euh, ou le rendre difficile. Plus le chemin sera sympa, plus vous aurez des belles choses qui se passent et plus il y aura de belles rencontres. Ça, c'est garanti. Donc, moi, je constate souvent le côté très lourd, beaucoup de pression que vous mettez par rapport à ce chemin de rencontre amoureuse, mais ça, ce n'est pas la bonne approche. Ce qui rapproche, ce qui suscite l'envie, la sienne déjà, et celle de l'autre, c'est une approche drôle et ludique. Chercher l'amour, ça n'a pas à être lourd, bien au contraire. On le trouve dans cette approche beaucoup plus euh, euh, enjouée de, de la rencontre amoureuse. Et pour ça, effectivement, moi, je vous conseille vraiment de participer aux events online, donc les événements en ligne de mythique. Et en l'occurrence, il y a quelque chose qui est assez sympa qui s'appelle les live games. Pareil, mettez-moi un petit cœur si vous connaissez les live games. Les live games, c'est par exemple euh, les blind tests. Il y a des blind tests le mercredi, il y a du quiz ou du trivia le vendredi. Et donc, on partage des choses, on interagit avec d'autres personnes, mais euh, on est en train de jouer, on est en train d'être dans une démarche qui est amusante. Et du coup, ce qui nous lie, c'est quelque... le jeu, c'est quelque chose d'amusant. C'est quand même beaucoup plus sympa de commencer à se lier avec euh, des personnes en s'amusant qu'en étant dans, dans quelque chose avec une énorme pression. Okay Donc là, ça, ça commence à nous mettre dans un cercle vertueux de la rencontre. où Du coup, l'énergie qu'on va dégager ne sera pas du tout la même. et On sera dans une énergie qui est beaucoup plus attractive. Okay. Donc, tous les événements en ligne comme ça de, de ce type-là et tous les autres événements, dont le live coaching d'ailleurs, vous, vous retrouvez tout ça dans la live area qui est sur, sur l'appli. Donc, pas d'excuses à partir de maintenant. Euh, moi, je vous encourage euh, dès les prochains jours euh, à, à aller faire un tour et puis à, à commencer à jouer avec les autres. Autre fonction assez ludique pour rester dans cette énergie très positive et très attractive, c'est le Hello Love. Alors, le Hello Love, est-ce que vous savez ce que c'est c'est une fonctionnalité où on doit deviner à qui ou à quel profil appartient la voix que l'on entend. Donc pareil, on découvre des voix et du coup, il y, y a ce côté un petit peu jeu, de dire bah, « tiens, moi j'imagine que c'est plutôt telle personne, j'imagine que c'est plutôt telle personne ». Voilà, pareil, ça nous met dans un autre type d'énergie. Et à chaque fois qu'on va être dans le jeu, qu'on va être dans le plaisir, qu'on va être dans l'amusement, qui dégage de nous, va être très différent. Et, et au-delà de, de ces activités que vous êtes en train de faire, du coup, dans ces moments-là, si vous allez écrire à quelqu'un, si vous allez répondre à un message, etc., vous allez voir que votre énergie est très différente et ça va créer une espèce de bulle d'attractivité dans toutes les démarches que vous allez faire euh, par conséquent. Okay Dernière chose pour optimiser vos chances de rencontrer l'amour, moi, je vous, je vous encourage à sauter le pas de la rencontre aussi en vrai. Donc, attention, hein, tous les conseils que je vous donne, c'est en parallèle. Hein. C'est qu'à la fois, on va participer aux événements en ligne, à la fois, on va participer à des événements euh, physiques. Voilà, on va mettre toutes nos chances, pas d'un point de vue boulimique, pas « Oh là là, il faut que je fasse tout, sinon je ne rencontrerai jamais ». Là, l'énergie n'est pas bonne du tout, mais plutôt « Waouh !» J'ai plein d'opportunités, plein d'opportunités dans ma vie sociale de, de, de faire des choses. J'ai plein d'opportunités quand je suis chez moi, que je n'ai pas envie de sortir. Et il peut se passer des choses, des interactions, des choses sympas. Et puis, plein d'opportunités aussi. Euh, physique à travers les événements du coup physiques euh, par exemple euh, organismes mythique qui vont rendre la rencontre physique un peu différente parce que jusqu'à présent on était dans je chatte avec quelqu'un et puis je vais proposer euh, la rencontre et va y avoir la rencontre et évidemment on continue à faire ça mais on peut aussi se dire que ça peut se passer différemment on peut participer à un événement et à cet événement je vais avoir quelqu'un qui qui me tape dans l'œil et euh, je vais commencer à discuter Okay. Donc, c'est cet ensemble de choses, en fait, qui va optimiser vos, vos chances. Donc, dans les événements, effectivement, qui vous sont proposés, les événements un petit peu euh, voilà, qui couvrent la France, sur toute la France, et puis, vous allez faire aussi, en fonction de vos goûts, évidemment, participez à par un événement sur quelque chose que vous n'aimez pas. Il faut qu'on qu soyez dans l'envie de participer à cet événement. Donc, si votre truc, c'est la cuisine, ou si vous avez envie parce que vous n'êtes pas bon cuisinier, ou peu importe, cours de cuisine, ça peut être très sympa pour se rapprocher, pour rencontrer les gens différemment, etc., Cours de danse, hyper sympa, il y a des dégustations, il y a des visites, il y a du karaoké, il y a plein de choses. Donc faites selon vous ce qui vous attire, soit par des choses que vous faites déjà, et du coup ça peut être une bonne opportunité de partager déjà votre passion avec d'autres, mais aussi peut-être des choses que vous n'avez jamais testées, peut-être que vous n'avez jamais fait un cours de danse ou un cours de cuisine, et bien ça peut être l'occasion de le faire. Et c'est le cumul vraiment de toutes ces actions-là qui vous sont proposées par l'appli, donc euh, c'est cool parce que vous êtes déjà sur l'appli, donc autant profiter de tout ce qui s'offre à vous va optimiser booster vos chances de rencontrer l'amour ok donc question alors question de delphine pourquoi j'ai la sensation d'être lassée par les recherches comme si je n'y croyais pas delphine si tu es là si tu me poses cette question c'est qu'il croit quand même un peu et c'est une bonne nouvelle euh, l'état d'esprit delphine c'est quelque chose qui est très important dans la rencontre amoureuse donc l'état d'esprit de curiosité d'envie de joie comme je disais c'est quelque chose de vraiment important et cette lassitude, moi, je dirais qu'elle vient certainement de la pression que tu te mets. Elle vient certainement de la démarche dans laquelle tu es, justement, qui n'est peut-être pas encore assez ludique, euh, Donc, prends tous les, tous les conseils que je t'ai donnés avant. Peut-être que tu es dans cette pression, que tu es dans un processus qui te paraît un peu lourd. Mais la rencontre amoureuse, ça n'a pas à être lourd. Sors des injonctions, sors des peurs, sors de tout ça. Moi, je te conseille de lâcher un petit peu le résultat. Oh, il faut que je rencontre quelqu'un, il faut, il faut, il faut. Mais de te, te dire... Je vais me connecter, je vais rencontrer, je vais rire, je vais découvrir, je vais être dans l'humain. Et ça, j'ai la foi sur le fait que ça mènera quelque part, parce que c'est comme ça que ça mènera quelque part. Okay Alors, on a les résultats du sondage. Te sens-tu spontané dans tes interactions et rencontres Oui, à 59%, non à 41%. Vous voyez, il y a encore du chemin à faire. Il y a, il y a presque la moitié où il y a besoin encore d'être dans cette spontanéité. Deuxième question, Henri. Comment le mieux approcher sa partenaire à la première rencontre Lieu extérieur, chez soi, conversation passée, future envie, intérêt bah, C'est moi qui vais te poser la question, Henri. Qu'as-tu envie de faire avec telle personne en particulier et un autre moment avec telle personne en particulier lors de la première rencontre Pourquoi je te pose la question Je te pose la question parce qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Il y a ce qui émerge naturellement, des échanges que tu as eus, des partages que tu as eus, par chat, par coup de fil, etc., que tu auras eu au pré préalable. Donc, pour moi, le lieu et les activités dépendent vraiment des échanges qu'il y a eu, euh, des envies exprimées par chacun, des goûts de chacun, euh, de ce que tu as envie de faire découvrir peut-être à la personne, etc. S'il y a quelque chose que je peux te dire néanmoins, c'est que je ne conseille pas de proposer chez soi en premier. Premièrement, parce que ça peut mettre mal à l'aise l'autre personne. Euh, deuxièmement, pour des raisons de sécurité, on ne connaît pas l'autre. Donc, c'est quand même, on fait rarement... Euh, on intègre rarement des inconnus chez soi. En revanche, évidemment, si la rencontre se passe bien, vous pouvez euh, finir l'après-midi ou la soirée euh, l'un chez l'autre, évidemment. Mais euh, comme première approche, moi, je ne proposerai, euh, proposerai pas ça. Question à Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui, en même temps, a le cœur brisé. D'un côté, j'ai vraiment envie de trouver ma moitié, de vivre le grand amour. De l'autre, j'ai peur de me lancer et encore en souffrir. Que faire Alors, que faire Arrêter de te mettre la pression avec le grand amour. Le grand amour, Alan, c'est une conséquence. Ce n'est pas un préambule. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, soit dans le moment présent, surtout si tu n'as pas encore totalement fait le deuil, surtout si tu sens que tu es encore un peu fragile à l'intérieur, et je suis sûre que tu n'es pas le seul, euh, dis-toi bien que la relation, elle naît justement de chaque étape qu'on vit ensemble, comme je l'ai dit précédemment. Donc, pour l'instant, ne sois pas dans la démarche grand amour, même si c'est ce que tu veux au bout du compte dans ta vie, et quand bien t'en fasses, soit dans une démarche de... Je recommence à m'ouvrir petit à petit. Et du coup, dans tout ce que je t'ai dit, de manière ludique, de, de, de manière plus, plus enjouée, vis des choses. rends toi compte que peut-être que bah, finalement, en vivant telle activité ou telle autre, ou, ou tel échange, bah, finalement, tu vas te sentir bien là-dedans et ça va te permettre de t'ouvrir un petit peu plus pour, pour la suite, quand tu seras prêt. Donc, ne force pas le rythme, mais c'est bien effectivement d'avoir des petites amorces d'ouverture pour que tu te rends compte de toi-même que ça va et que tu peux passer à la vitesse supérieure. Okay Alors, du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit d'important dans ce chapitre On s'est dit que, premièrement, adopter une approche légère, ludique et spontanée, c'est une vraie clé pour la rencontre amoureuse. La deuxième chose qu'on s'est dit, c'est que c'est intéressant de diversifier ces sources de rencontres en ligne, en réel, en proposant une rencontre, en participant à un événement, que sais-je Voilà, diversifions. La troisième chose, c'est que ben on rencontre l'amour en rencontrant. Donc, on est dans ces opportunités-là, on se crée des opportunités, on y répond. Il n'y a qu'en rencontrant qu'on rencontre. Ok Donc, je vais conclure cette première partie, sachant qu'il y en a une deuxième, donc restez bien là. Moi, j'aimerais que vous reteniez que à disposition sur l'appli, il y a tout un tas de fonctionnalités qui vous permettent vraiment, vraiment d'aller, de vous rapprocher de la rencontre amoureuse, de commencer à construire des liens, voire plus euh, à partir de l'appli. Et je vais vous encourager, mais au maximum, à euh, mettre en œuvre tous les conseils que je vous ai donnés ce soir, à mettre en place, à, à, à activer toutes les fonctionnalités, toutes les opportunités qu'on vous offre, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez vraiment faire un bon dans euh, bah, l'optimisation de, de vos démarches de rencontre amoureuse. Alors, restez bien en ligne parce que maintenant, euh, je suis là, tout à vous, pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, un maximum on va essayer de prendre un maximum de questions dans la demi-heure qui vient.